Qu'est-ce qu'il faut rusher sur Shadowlands Et c'est quoi les impacts si tu le fais pas Il y a plein de contenu, t'as accès à du renom, des trucs au niveau de la congrégation, il y a les World Quest, il y a les Mythic Zero, il y a Torgas la tournée d'année, il y a l'Antre, il y a toutes les régions. Bordel, il y a plein de choses. Mais qu'est-ce qui est vraiment important d'être fait Et surtout, quelles sont les conséquences si tu ne le fais pas hmm, C'est parti pour voir tout ça. Dans un premier temps, il y a les trucs au niveau de la semaine. Donc, il y a des trucs à faire dans la semaine. Typiquement, un des premiers trucs, si tu cliques sur le rond en haut à droite de ton personnage, tu as le renom. Donc tu cliques dessus, tu as les trucs de ta congrégation, cette fenêtre s'ouvre et tu peux voir par exemple ici renom 3. Si tu cliques dessus, tu as même une jolie fenêtre. Ça, c'est le maximum que tu peux faire par semaine. Première semaine 3, deuxième semaine 6, troisième semaine 9 exactement. Ça va faire 3, 3, 3, 3, 3, et un moment, 2, 2, 2, 2. 2. Si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe Tu auras un système de catch up mis en place pour te permettre de rattraper le renom par rapport aux autres Donc tu ne seras pas forcément en retard de 3 si tu commences la semaine prochaine Tu auras des systèmes pour rattraper au niveau des world quests, au niveau des appels, les, les fameux appels dont je vais te parler après Qui te permettront de choper du renom au niveau du PVP, au niveau du raid, au niveau du donjon mythique il va y en avoir dans ces modes de jeu qui vont te permettre de choper du renom pour remonter. Est-ce que c'est un système absolu Est-ce que tu peux choper 3 de renom en plus la semaine prochaine il n'y a rien qui confirme ou qui désinfirme cette affirmation à l'heure actuelle. Donc on va vite le voir la semaine prochaine. En attendant, du coup, ça reste quelque chose qui est important d'être fait. On ne sait pas également à quel point, si tu crées un personnage la semaine prochaine, il pourra ou pas rattraper les 6. On sait qu'il y aura des systèmes, mais on ne sait pas s'ils seront absolus. Dans le doute, faire le renom, c'est quand même une bonne chose. Donc c'est quand même important. Donc 3 de renom par semaine. Et tu as juste à cliquer en haut à droite, vérifier si c'est bon sur ce personnage. Check, j'ai fait mon renom cette semaine. Ensuite... T'as Torgast, la tour des données. Là, tu peux faire au maximum sur la première semaine 810 âmes au niveau de Torgast. Ça tombe bien, d'ailleurs t'as une quête qui te dit euh, il te faut ramener 1250 souvenirs pour faire ta première légendaire. Donc ça te permet de savoir si t'es bien à 810 sur cette première semaine. Ça, c'est extrêmement important de l'avoir fait cette semaine parce que tu n'as rien pour rattraper. La seule façon de rattraper, c'est qu'à un moment, tout le monde sera maxé au race légendaires rang 4, ça, légendaire rang 4, et donc toi aussi à un moment, mais tu n'as pas de façon de dire « je vais récupérer les âmes que j'ai pas eues cette première semaine ». Du coup, il faut faire les deux étages rang 3 sur Torghast. Une autre façon de voir qui est super simple, c'est d'aller directement au niveau de ton Torghast, dans un des deux étages débloqués, tu cliques dessus et tu vois... C'est coché, tout est bon, c'est parfait J'ai bien fait mon étage sur Torghast, tu vas vérifier au niveau du deuxième étage, et tu vérifies que tu as bien fait tes deux étages de Torghast. Donc ça c'est le niveau maximum de la semaine, donc suivant quand tu regardes la vidéo ça peut être différent, mais dans l'idée en tout cas, si tu veux faire ça bien, faire ton Torghast c'est super important, il n'y a pas de moyen de rattraper. Donc si tu crées un personnage dans une semaine, tu seras forcément au retard de X par rapport aux gens qui ont déjà pu valider leurs trois étages. Tu vas pouvoir rattraper un tout petit peu avec la quête, que dans tous les cas tu pourras refaire la semaine prochaine, mais les trois étages et leurs âmes, ça, c'est jamais rattrapable. Donc c'est important de le faire. Sinon, si t'es un tryharder des premiers jours, bon, bah, ça, tu le sais déjà, donc j'en parle rapidement. Mais les donjons en mythique 0 sont ouverts pendant la première et la deuxième semaine. Ça, ça permet de faire de l'e-level, du 184 e-level. Tu peux cleaner une fois n'importe quel donjon, donc t'as juste à vérifier que tu as bien tout clean au niveau de ton... De, de ton inventaire, de ton grimoire au niveau des donjons mythiques Zéro. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas important si tu les fais pas, parce que tu pourras rechoper du stuff autrement et du stuff plus haut level. Tu vas pouvoir faire des mythiques Plus, tu vas pouvoir faire du raid, tu vas pouvoir faire des trucs qui vont dans tous les cas te permettre de pouvoir te stuffer sans trop de soucis. Cependant, euh, si t'as un tryharder des premiers jours, faire tous les mythiques 0, c'est vraiment une bonne chose, ça te permet de te gear... Et grosso modo, quand tu vas sortir de là, tu seras entre 170 et 190 level. Donc tu auras quand même un niveau level très correct et tu seras déjà prêt pour pouvoir attaquer le raid dès qu'il ouvre ou simplement pouvoir retacler des donjons mythiques. Donc ça reste une bonne chose, t'as juste à vérifier au niveau de ton grimoire, c'est pas du tout indispensable, le stuff ça se rattrape facilement, mais en attendant c'est quand même un truc qui est bloqué par la semaine et qui file un, petit bo un bon bonus. Ensuite t'es peut-être familier avec le système de quêtes émissaires, en tout cas y a désormais ça s'appelle des appels, t'as des quêtes que tu peux choper au niveau de ta congrégation, une par jour, tu as trois jours pour les faire, tu peux voir le temps juste en mettant ta souris dessus comme là tu peux voir, j'ai un jour et 15 heures pour aller faire par exemple cette expédition, donc euh, en Sylvardenne, ça, ça te file quoi Ça te file à la fin un butin du gardien des bosquets si t'es une fée, mais en gros ça te file une récompense. Ça te file 1650 de réputation, donc déjà c'est énorme et c'est important de monter la réputation auprès de ta congrégation, outre ça, ça va te filer pas mal d'or, potentiellement des conduits que tu auras difficilement ailleurs, et potentiellement également du stuff. Donc grosso modo, c'est une bonne chose d'aller faire les appels. T'en as un qui pop par jour, t'as juste à aller dans ta congrégation, tu tu chopes et tu as trois jours pour les faire, Donc soit tu fais les trois en un jour, soit tu fais directement dès le réveil, tu fais bim, tu te connectes, tu fais ton appel, tu vas le rendre et tu seras content, donc grosso modo c'est pas très grave si tu crées un personnage dans une semaine, dans deux semaines, et si tu le fais c'est pas, de la réputation, ça se rattrape, c'est pas la fin du monde, mais voilà si tu un try des premiers jours, faire les appels c'est quand même une bonne chose, tu en as un par jour, donc à aller le faire c'est plutôt cool. De la même façon, au niveau d'Oribos, tu as une petite quête de donjon à aller choper au niveau de l'auberge. Après, tu as un espèce de sous-sol où tu as deux quêtes de réputation qui te filent 500 et 500 sur les réputes dont tu as envie. Donc, c'est quand même plutôt des bonnes quêtes de réputes. Donc, vraiment, ne pas hésiter à les faire dans la semaine. Ça va te filer beaucoup de réputes. Et la réputes, c'est quand même super pratique pour un tas de trucs au niveau du jeu. Ça te débloque certains trucs au niveau de tes métiers et compagnie. Donc, vraiment, rusher la réputes les premiers jours. Si tu es un d'heure des premiers jours, c'est plutôt une bonne chose. Si tu ne le fais pas. C'est pareil, tu crées ton personnage dans une semaine, qu'il a moins de réput, c'est pas la fin du monde, ça se rattrape aussi t'as également tout ce qui est lié à ta congrégation du coup t'as également des systèmes de tables de mission avec des sujets que tu peux lancer dans différentes campagnes, différentes expéditions qui te filent différents rewards par exemple là tu débloques des aventures et des contenus supplémentaires, ça peut te filer des trucs assez sympas, ça va te filer de l'anima et compagnie, ça te fait monter tes personnages qui te permettent de faire des quêtes qui sont plus hautes qui te permettent de looter des trucs sympas, donc c'est quand même un bon truc à aller relancer dès que tu peux c'est pareil, c'est pas la fin du monde si tu t'y prends dans une semaine ou dans deux semaines grosso modo c'est pas ça qui va te bloquer ton avancer dans le jeu, mais bon si t'as le temps, tu ouais, peux les relancer, c'est quand même une bonne chose d'aller le faire de façon quotidienne et d'aller relancer dès que ça finit, par exemple là, moi je peux voir que dans 2h10 ma campagne, le massacre des résuels se termine, et là je peux y retourner rapidement, d'ailleurs pour information tu peux cliquer 40 000 fois tes troupes, hein, euh, et toutes les mettre et du coup faire toutes les missions que tu veux aussi si t'as envie voilà, tu, tu peux envoyer que des sujets et tu peux les envoyer plein de fois. C'est pas intuitif de base de dire que tu peux les cliquer autant de fois que tu veux, mais tu peux. Voilà, donc si tu ne sais pas, profites-en, utilise cette astuce, c'est vachement bien. T'as également un système de World Quest, donc qui sont disponibles un petit peu partout, avec grosso modo de l'anima ou des conduits à récupérer. Les conduits, je peux quasiment pas les récupérer ailleurs, généralement c'est bah, des conduits qui sont euh, accessibles que dans les World Quest, donc c'est pas mal de les faire. Mais bon, c'est débloqué en fonction du renom Donc plus tu vas avoir de renom, plus il va y avoir un gros level au niveau de tes équipements, de tes conduits et compagnie Donc est-ce que c'est important de les rusher jour 1 Non, ça peut te filer de l'anima, de la répute. Ça peut te permettre de monter un petit peu plus vite ton sanctuaire de congrégation Mais grosso modo ça ne donnera pas un edge sur les autres C'est que si tu as envie de te faire plaisir à monter un peu plus rapidement tout ça Et c'est vraiment pas indispensable du tout Mais tu peux faire les world quests, ça va te filer de la répute, ça va te filer des objets Ça peut être des trucs assez sympas c'est pas indispensable, c'est un truc que tu peux faire en tout cas tous les jours. L'antre, alors ça par contre, c'est bien plus important que ce qu'on pourrait croire de premier abord. En gros, tu vas avoir deux quêtes journalières et plein de rares à tuer qui te font des mini-objectifs, des mini quêtes de bonus, etc. dans l'antre. Jusqu'à avoir 5 au niveau de ton joaillier au-dessus. Et ça, c'est vraiment important de le faire. Pourquoi Je vais te montrer ça rapidement. Parce que ça, parce que Vénari, Vénari, t'as envie d'être son pote, ok, c'est un, un mec sympa, Vénari Venari, c'est un, un mec, il met un peu de temps à, tu, tu vois, tu connais ces personnes-là qui sont un peu méfiantes. Genre, t'es en mode, oh, vas-y, viens, on est les meilleurs potes et tout, ça se passe et tout Et genre, Vénari, il a connu des situations difficiles, genre, regarde, regarde Cette fois toi, tu vois, Vénari, c'est un mec, il a dû vécu clairement voilà déjà euh, look son look il s'est mis un masque et tout il se protège c'est un mec il a vécu des expériences difficiles et du coup il accepte pas ça il donne pas sa confiance comme ça et il met du temps avant de le juger favorablement et pour qu'il juge favorablement Généralement, le bon plan, c'est d'aller dans l'antre, tu te promènes, tu pètes les quêtes journalières, tu les exposes, idéalement avec des amis, tu te mets en war mode off, off, off, <rire> sinon tu te pètes un câble, hein, donc, euh, donc euh, tu te mets en war mode euh, désactivé, ça c'est ça, c'est l'astuce du jour, hein, vraiment, un bon plan. Et pourtant, j'adore ça le PVP, hein, j'adore ça, je vous leurre, tout, ça, tout ça, mais off, c'est bien. Tu pètes les rares, ça va donner de la Stiggy et de la réputation. La stigui, ça sert à 40 milliards de choses. Déjà, ça te permet d'améliorer l'antre. Ça te donne des trucs permanents, des files spéciaux temporels pour t'éporter à gauche, à droite en l'antre. Plutôt pas mal. Mais même sans ça, même sans ça, parce que tu dis bah améliorer l'antre pour améliorer l'antre, je m'en fous et t'as raison. Ça t'améliore de façon permanente. Ouais, permanente dans, dans, dans le sens tout le temps en fait. Tourment. Tourment, la tour des damnés en français, ouais. Torgaste. Donc, typiquement, là, tu as une des options que tu peux débloquer s'il te juge favorablement. Les négociants de tourment ont une chance de te proposer des options inhabituelles. Tu vas avoir des ups au niveau de ton marchand, tu vas avoir différents ups au niveau de Torghast, et clairement pour faire le niveau 3 c'est pas très compliqué, hein. dès que as un peu de stuff tu le démontres en solo ou en groupe. Par contre quand tu vas arriver au niveau des âges 4 à 6 qui vont se débloquer à partir du 9 novembre, ça risque d'être sacrément la misère, et donc avoir des améliorations de tourment, c'est très important. On se rend pas compte tout de suite, mais ça risque de devenir important. Outre ça, ça te permet également de débloquer les fameuses chasses et gemmes que tu vas pouvoir mettre sur ton équipement. Donc, si tu es un trader PVE ou si tu un trailer PVP et que tu as envie d'avoir le meilleur stuff possible, crois-moi, les gemmes ça fait une différence de brutasse. C'est très très important, très très très, très important d'être full au petit. Et donc, vraiment faire l'antre, c'est très très très important. Donc, l'antre. Oui, et l'antre il faut la faire tous les jours. Et si tu crées un personnage dans 2 à 3 semaines, tu ne vas pas vraiment pouvoir rattraper ça. Et euh, bah, ça peut être merdant quand même. Donc vraiment, faire l'antre, en tout cas dès que tu peux au niveau de ton personnage, de façon quotidienne, ça ne demande pas très longtemps. Faut rendre un petit peu le joaillier énervé. Il hein. y a ce système de symboles en 5 au-dessus. Tu le fais, tu le démontes, tu l'énerves, tu le vénères. Il faut qu'il ait la haine contre toi tous les jours. Et ça, c'est plutôt la bonne idée. Et grosso modo, c'est tout pour le moment. Voilà, il y a déjà pas mal de choses, tu peux voir il y a différents trucs dans le jeu, donc n'hésite pas en tout cas à aller prendre le temps de faire tout ça, on est encore jusqu'au 9 novembre, avant la vraie sortie du système du coffre hebdomadaire, des Mickey plus, des raids et compagnie, donc ça je t'en expliquerai plein de choses, la sortie des arènes, tellement de choses à faire mais en attendant, on n'y est pas, donc tu peux faire tranquillement tout ça, t'as aussi également des quêtes hebdomadaires PVP qui sont très très intéressantes, 500 d'anima bordel pour aller tuer des gens en BG, mais, <rire> mais, mais c'est déjà un cadeau en soi d'aller tuer des gens en BG ou des gens en PVP sauvage, en plus il nous donne 500 d'anima pour le faire <rire> c'est quand même sacrément value mais en tout cas n'hésite pas à faire tout ça vraiment comme tu peux le voir l'entrée Torghast c'est vraiment une grosse priorité le reste tu devrais pouvoir rattraper à un autre moment mais je te conseille quand même fortement de monter ton renom ça va également bien améliorer ton personnage, les arbres de talent et compagnie donc ça ne pas hésiter à le faire au niveau du stuff tu rattraperas beaucoup plus facilement donc pas trop de pression là dessus le stuff la répute c'est bien c'est pas... pas grave si tu le montres un petit peu plus tard N'hésite pas à me dire en tout cas ce que t'en as pensé, si ça, ça a été une chill, si ça te rassure, si tu dis putain il me reste plus que deux heures pour aller faire Torghast, pourquoi t'as pas sorti ta vidon avant Naxi Et tu auras raison, donc bah, je n'ai rien à dire là-dessus. En tout cas, n'hésite pas non plus à me dire où t'en es sur le jeu au moment de cette vidéo, au moment où tu la reçois. Pour ma part j'ai mon Hunt qui est à peu près 170 E-level, bon il va l'être euh, très bientôt, et j'ai mon Rock qui est dans les 180 E-level, donc je suis à peu près dans ces eaux là, j'ai fait mon Renon 3, j'ai fait mes Torghast, machin... N'hésite pas à me dire en tout cas, toi où t'en es, euh, sur ton personnage, qu'est-ce que t'as eu l'occasion de faire, est-ce que tu kiffes ces débuts de Shadowlands Je suis désolé, effectivement, il n'y a pas eu trop trop de vidéos, on va rattraper tout ça, t'en fais pas, te cette une excellente journée, kiffe bien et surtout prends bien soin de toi